Bonjour à tous. Connaître la théorie, c'est important, mais il faut aussi avoir des bonnes méthodes. Et dans cette vidéo, on va voir les méthodes pour additionner les nombres relatifs. Beaucoup d'exercices basiques consistent à additionner deux relatifs. La première question que vous devez vous poser, c'est ont-ils le même signe S'ils ont le même signe, alors dans ce cas, on garde ce signe et on additionne les valeurs puisque ça va dans le même sens. Par contre, s'ils n'ont pas le même signe, alors on va garder le signe du nombre ayant la plus grande valeur. On va voir pourquoi juste après. Et comme ils ne vont pas dans le même sens, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, Eh ben, il faut soustraire les valeurs. Donc dans un cas, s'ils ont le même signe, on garde le signe, on additionne les valeurs. S'ils n'ont pas le même signe, on garde le signe du nombre ayant la plus grande valeur et on soustrait les valeurs. Voyons avec des exemples. Moins 12 plus moins 25, ça fait combien Est-ce qu'ils ont le même signe Oui. Alors on garde le signe, signe moins, et on additionne les valeurs 12 plus 25, 37. Donc le résultat, c'est moins 37. Deuxième cas de figure, moins 57 plus plus 28, ont-ils le même signe Non. On garde le signe du nombre ayant la plus grande valeur. Là, c'est moins 57 qui a la plus grande valeur, donc on garde le signe moins. On soustrait les valeurs, 57 moins 28, 29. Donc le résultat, c'est moins 29. À vous Moins 29, plus, plus 13. Mettez pause, essayez de faire le calcul. C'est terminé Vous avez essayé, hein Donc, moins 29 est plus grand, on garde le signe moins. On soustrait les deux valeurs. 29 moins 13, ça fait 16. Donc le résultat, c'est moins 16. Regardons maintenant les exercices. On doit additionner plusieurs relatifs. L'astuce, ça va être de regrouper tous les positifs ensemble et tous les négatifs ensemble. Puisqu'ils ont le même signe, on peut les additionner. Et puis à la fin, on a le résultat des positifs, le résultat des négatifs. On va les soustraire en gardant le signe qui convient. On va maintenant voir un exemple. Alors voici un calcul avec des nombres négatifs et des nombres positifs. On va mettre tous les positifs ensemble, tous les négatifs ensemble. En rouge les négatifs, en bleu les positifs. Ordonnons-les dans le bon ordre. Puisque je vous rappelle, on peut changer l'ordre dans une addition, ça ne change pas le résultat. Et donc... Maintenant, on va pouvoir mettre ensemble tous les négatifs, mettre ensemble tous les positifs. Les négatifs, ça donne moins 20, et les positifs, plus 70. Il ne nous reste plus qu'à faire le dernier calcul. On soustrait le résultat des positifs sur les négatifs en gardant le signe qui convient. Là, le signe du plus grand, c'est le positif, et la soustraction de 70 moins 20, ça fait 50. Plus 50, soit 50. À vous de jouer, mettez pause et essayez de faire ce calcul. Donc vous avez mis les négatifs ensemble et les positifs ensemble Jouez Je le jeu, ça vous entraîne bien pour l'épreuve. Alors on va maintenant voir la solution. On met plus 14 et plus 7, et puis moins 31, moins 17, moins 102. 14 et 7, 21. Puis pour les négatifs, 31 et 17, moins 48. Puis moins 48, plus moins 102, moins 150. Et enfin on fait la soustraction de 150 moins 21, ça fait 129, et le signe moins, moins 129. Attention, en mathématiques et notamment pour les relatifs, il y a des fins de possibles, notamment le fait que deux opposés s'annulent, on l'a déjà vu. Donc regardez la ligne qui vient, est-ce que vous voyez les deux opposés Bon, c'est pas très dur. Oui, moins 24 et plus 24, ils s'annulent. Du coup, le calcul devient beaucoup plus facile, il n'y a plus que ça à faire. On met les négatifs ensemble, moins 18, et les positifs, il y en avait qu'un, plus 36. Et à la fin, le résultat, ça donne 18. Vous pouvez être sûr qu'il y aura des calculs comme cela lors de la prochaine épreuve. Thomas Edison disait ⁇ Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Alors soyez inspirés, mais surtout, transpirez beaucoup. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux. ⁇